Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne Je Communique TV Mes apprentissages en français, oral et communication Alors aujourd'hui on va voir la suite du thème euh, la nourriture et la santé Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'oral pour aujourd'hui Pourquoi apprendre le français Alors, euh, pourquoi apprendre le français Pour répondre à cette question, il y a plusieurs situations. Alors, soit pour parler français avec un ami, ou pour suivre des licences animées à la télé. Alors, regardons ici. Euh, par exemple, Amine parle à son ami à François. Alors ici, Amine parle avec son ami François pour utiliser un jeu. Comme cet exemple de Zineb qui sait comment utiliser un jeu et comment l'installer sur sa tablette. Pour comprendre des émissions français, comme l'exemple de Kamel qui suit les émissions français avec sa famille. Pour lire une histoire en français, comme cet exemple, qui est Ahmed. Alors Ahmed euh, lit une belle histoire en français, petit pouce. Elle comprend euh, toute l'histoire parce qu'elle sait comment euh, apprendre le français. Pourrait-elle l'être un ami en France, comme cet exemple de Younes? Alors, il vient d'écrire une euh, lettre à son ami euh, François. Et pour écouter des informations en français, comme cet exemple. Euh, Kering. Alors, euh, il écoute euh, ces informations en français à la radio. Et pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur, comme cet exemple de Malim. Alors, il sait comment naviguer sur Internet. C'est ça la réponse de la question hein, pourquoi apprendre le français. Allons-y, on va voir maintenant notre programme d'aujourd'hui concernant l'oral. Bonjour, mes chers élèves. Alors, le thème d'aujourd'hui, mes chers élèves, c'est ma nourriture, ma santé. Le titre de cette leçon, c'est pour être en plein forme. L'objectif de communication, c'est informer, s'informer sur la santé et conseiller recommandé. Je vous propose maintenant l'activité orale. C'est pour mieux parler en français, mes chers élèves de deuxième année primaire. Alors, j'ai une idée pour ce deuxième semestre. c'est proposer des activités pour vous aider à mieux parler en français, mieux communiquer en français à l'aide de ces activités vraiment très simples. Par exemple, ici, Sarah veut rester en bonne santé. Quinze et un mille lui donnent des conseils. Que disent-ils? Voici Sarah chez elle et avec son ami euh, au club du sport de Calais. Bon, euh, après, on va proposer ces deux activités. Explique à un jeune enfant pourquoi il doit se laver les mains et comment il doit le faire. Explique à un jeune enfant pourquoi il doit se laver les mains et comment il doit le faire. Oui, tu lui expliques ce qu'il doit faire pour être en bonne santé. Allons-y, allons-y. Écoutons d'abord le dialogue et après, on répond à quelques questions de compréhension puis, je vous propose d'autres activités. Alors, écoutons maintenant le dialogue. a voilà, qu'est-ce que je dois faire pour Qu'est-ce que je dois faire pour Il faut se laver les mains. Tu dois, je te conseille de... Il y a aussi des verbes à l'impératif. Qu'est-ce que je dois faire pour Ce sont des expressions qu'on doit utiliser fréquemment ici. Qu'est-ce que je dois faire pour Répétez. Qu'est-ce que je dois faire pour Par exemple, qu'est-ce que je dois faire pour être en bonne forme Alors, on utilise euh, il faut plus l'infinitif. Par exemple, il faut se laver les mains. Où tu dois Je te conseille de ou, verbe à l'impératif. Ce sont des expressions pour conseiller un Sarah parle. Les amis, qu'est-ce que je dois faire pour être en bonne santé? Les amis, qu'est-ce que je dois faire pour être en bonne santé? Les amis, qu'est-ce que je dois faire pour être en bonne santé? Shansa parle. La maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas. La maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas. Amine, tu dois aussi bien manger. Tu dois aussi bien manger. Et je te conseille de faire du sport. Et puis, tu dois aussi te cocher tôt. Merci les amis pour vos conseils. Sarah qui répond. Merci les amis pour vos conseils. Les amis, qu'est-ce que je dois faire pour être en bonne santé? La maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas. Tu dois aussi bien manger. Et je te conseille de faire du sport et puis tu dois aussi te cocher tôt. Merci les amis pour vos conseils. Maintenant, euh, des questions de compréhension. Alors, mes chers élèves, je propose ces questions. Que veut savoir Sarah? Qu'est-ce que la maîtresse a appris à ses élèves? Que conseil amine à Sarah et Kenza aussi? Que veut savoir Sarah? Qu'est-ce que la maîtresse a appris à ses élèves? Que conseil amine à Sarah et Kenza aussi? Je vais laisser réfléchir un moment. Écoutez bien encore une fois le dialogue. Essayez de répondre à ces questions. Je vous donne la correction dans quelques instants. Alors, Sarah veut rester en bonne santé. Elle rencontre ses amis. Mais elle ne sait pas quoi faire. Elle demande, qu'est-ce que... Que veut savoir ça Que veut savoir ça C'est la question. C'est la première question. Que veut savoir ça Les amis, qu qu'est-ce hmm? qu qu que je dois faire pour être en bonne santé Alors, Sarah veut savoir tout simplement ce qu'elle doit faire pour être en bonne santé. Les amis, qu'est-ce que je dois faire pour être en bonne santé Alors... Qu'est-ce que la maîtresse a appris à ses élèves? Qu'est-ce que la maîtresse a appris à ses élèves? Alors, euh, la réponse est la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas. La maîtresse a appris à ses élèves qu'il faut se laver les mains avant les repas, avant chaque repas.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 avant les repas. C'est la maîtresse qui a dit ça. À ses élèves, à Kenza et Amin et d'autres élèves de la classe. Que conseille à ça. Alors la façon de conseiller, on utilise fréquemment tu dois. C'est le verbe devoir. Tu dois. Tu dois. Tu dois aussi bien manger. Comme l'exemple ici. Bien manger, ça veut dire avoir un bon petit déjeuner, un repas complet, un dîner léger. Tu dois aussi bien manger. Et Kenza, que conseille à Sarah Kenza, que conseille Kenza à Sarah Il la conseille de faire du sport. Il dit :« Je te conseille de faire du sport. C'est-à-dire, je te recommande de faire du sport régulièrement. Et tu dois aussi te cocher, te cocher toi Regardez-nous s'il vous plaît, moi, là il y a quatre images alors la maîtresse nous a appris qu'il faut se laver les mains avant les repas alors ça ici euh, est dans la salle euh, dans la salle de bain en train de se laver les mains avec du savon hein, avec une serviette toute sèche hein, pour sécher les... les mains et Amine il dit tu dois aussi bien manger Regarde s'il vous plaît c'est l'image numéro 2, Sarah où est-elle alors elle est assise elle est, elle est assise devant ça veut dire tout simplement il se tient bon à, à la table il prend son il mange doucement il prend son repas complet, il y a du pain, de la viande, des légumes, des fruits, de l'eau, tout est bon. Et, et je te conseille de faire du sport, regarde ça, qui est en train de, de faire du sport à, dans un club de euh, caractère par exemple, dans son quartier. Et vous aussi, hein, je vous recommande de faire du sport. Pour être en plein santé hein. et kenza aussi conseille euh, de kenza, conseille son amie sarah de se coucher tôt hein. soit 22 heures la plupart des enfants euh, se couche à 22 heures et il ya quelques élèves qui restent jusqu'à minuit hein. et c'est donc il faut avoir 8 heures du sommeil chaque et Merci les amis pour vos conseils. Ce sont des conseils. Alors, explique à un jeune enfant pourquoi il doit se laver les mains et comment il doit le faire. Normalement, on doit se laver les mains pour ne pas, pour ne pas tomber malade. C'est normal parce qu'il y a plein de virus, plein de bactéries ici. Hein? Comment on se laver les mains C'est vraiment facile. On utilise bien sûr du savon, de l'eau. Hein? On se frotte bien entre les doigts et on sèche les mains par une serviette tout à fait propre. Et Puis, tu lui expliques ce qu'il doit faire pour être en bonne santé. Alors, pour être en bonne santé, il faut avoir un repas complet. D'accord Il a aussi faire du sport régulièrement dans un club de sport et se coucher tout. Voilà, c'est tout pour le moment. Alors, je viens d'expliquer un cours vraiment très intéressant. C'est euh, un cours très, très intéressant. Il s'agit de, pour être en pleine forme, l'objectif de communication, c'était informer, s'informer sur la santé en utilisant euh, quelques expressions de conseiller, comme euh, je te conseille, les recommander, les, les fortement conseiller. Euh, aussi en utilisant euh, le verbe de voir plus l'infinitif, tu dois, ou il faut, plus l'infinitif, ou plus un nom. Alors, euh, le thème en général c'est ma nourriture et ma santé. Alors, je, vous, euh, je vais vous proposer d'autres situations de communication, toujours avec le thème de la nourriture et ma santé. Merci beaucoup mes chers élèves pour votre suivi, pour votre attention et à la prochaine.